Jusqu'à présent, nous nous sommes appuyés uniquement sur la thermodynamique pour représenter le fonctionnement des extracteurs. À présent, nous allons nous appuyer sur les transferts de matière pour essayer d'aller plus loin dans la représentation du fonctionnement de nos extracteurs. Alors, Je reprends ici rapidement, puisque ça a déjà été présenté dans d'autres cadres, la théorie du double film de Whitman, qui permet de représenter de manière assez simplifiée la manière dont le transfert va se produire entre deux phases. Donc ici, on a représenté le côté raffinat à gauche et le côté extrait à droite, avec à chaque fois le petit film dans lequel on va avoir le gradient de concentration et dans lequel on va avoir le fameux transfert de matière qui va se produire. Donc ici sont rappelées les différentes notations donc qui correspondent à la concentration dans l'extrait, qui sera en mol par mètre cube, et puis au titre massique dont nous avons bien l'habitude. Même chose de l'autre côté pour le euh, raffinat. Et puis, on a des notations similaires euh, au niveau de l'interface. Donc ici, l'indice petit i ne représente pas un numéro d'étage, mais le fait qu'on est près de l'interface. Alors... On va donc représenter le flux de transfert de matière entre ces deux phases, donc par l'intermédiaire de l'interface. Ici, on a le grand N qui représente habituellement la densité de flux, donc des molles par mètre carré et par seconde, et que l'on multiplie par l'air interfacial, donc qui est en fait en mètre carré par mètre cube d'extracteur, qui est l'aire de l'ensemble des interfaces qu'on va avoir entre nos deux phases, donc notre extrait et notre affinat. Alors de manière tout à fait classique, on va avoir donc finalement ça devient un flux volumique, ce flux volumique qui va s'exprimer avec une conductance de transfert de matière, donc une aire interfaciale donc ici par unité de volume puisqu'on est sur un flux volumique et puis une différence de concentration. Donc ici on l'a écrit côté raffinat donc avec un coefficient, de transfert avec un indice R, et puis les concentrations de raffinat, donc loin de l'interface, et puis juste au niveau de l'interface. Exactement de la même manière, on va avoir le coefficient de transfert côté extrait ici, l'air interfacial, et puis le gradient de concentration au niveau de l'extrait. Alors, l'inconvénient de cette notation, qui est très habituelle en transfert de matière, c'est qu'elle fait apparaître les concentrations, alors que jusqu'à présent, en extraction liquide-liquide, on a toujours travaillé avec les titres massiques. Donc du coup, on va réécrire cette expression, donc toujours le même flux volumique, hein, mais en faisant apparaître cette fois-ci les titres massiques, donc petit x côté raffinat et petit y côté extrait. Et du coup, on fait apparaître euh, nos... Coefficients de transfert avec un prime pour bien les distinguer des coefficients de transfert qui sont liés aux concentrations. Évidemment, le lien entre les K' et les K est très simple. C'est tout simplement la masse volumique de la phase considérée, donc soit le raffinat, soit l'extrait. Alors, cette, cette notation a encore un inconvénient, c'est qu'on doit faire apparaître soit les concentrations, soit les titres au niveau de l'interface. Alors ça, c'est évidemment à peu près impossible à mesurer. Et donc, on va vouloir avoir une notation plus simple, en tout cas plus proche de ce que l'on sait déterminer. Et on va faire appel à nos fameux titres fictifs, X étoile et Y étoile, donc qui seraient à l'équilibre avec l'autre phase. Donc Par exemple, le X étoile, c'est le titre côté raffinat qui serait à l'équilibre avec le Y que j'ai dans la phase extrait. Évidemment, inversement, le Y étoile, c'est ce qui serait à l'équilibre avec le X que j'ai euh, côté euh, raffinat. Et on doit donc faire apparaître du fait qu'on a changé euh, ici par rapport à l'interface, on est venu avec ces titres fictifs. Donc en fait, on introduit la thermodynamique dans l'histoire. Et donc, on va avoir affaire à des coefficients de transfert de matière globaux, qu'on notera grand K avec un indice R côté raffinat et E côté extrait, de manière assez classique. Et donc, on peut démontrer, je ne vais pas le détailler ici, mais la relation en fait, entre ce grand K et les K' qu'on avait précédemment, qui correspondaient aux coefficients de transfert dans chacune des deux phases. Et donc, évidemment, dans ces expressions, on va voir apparaître le coefficient qui représente la thermodynamique, donc l'équilibre entre les deux phases. Alors, à présent, voyons comment on va faire pour calculer les fameux HUT NUT. On va dire à quoi ça correspond dans un instant. Alors, on va supposer que l'on prend notre extracteur et que dans cet extracteur, on va considérer une petite tranche, bien classique en génie des procédés. On va supposer que cette petite tranche est là une hauteur dZ et on va supposer que la section de la colonne sera ω. Alors, dans cette tranche, de manière tout à fait symbolique, eh bien, on va avoir tout d'abord un transfert euh, au niveau du, de l'extrait. Donc, Supposons que euh, l'extrait soit en train de monter. Donc, On va avoir ici un, comment, un titre dans l'extrait qui sera grand Y. Et puis, à la sortie de la tranche, hein, grand Y plus DY. Côté raffinat, on va avoir le même principe, mais en descendant. Donc ici, on a un grand X et ici, un grand X plus des grands X. Donc on a ainsi les deux, les deux phases qui vont transférer au niveau de cette tranche. Et puis à l'intérieur de la phase, si je suppose que je simplifie grandement les choses, c'est-à-dire que mon interface, elle serait comme ça, évidemment dans la réalité, on va essayer de maximiser cette interface. Mais donc au niveau de cette interface, eh bien on va avoir un transfert puisque le soluté va passer du raffinat vers l'extrait. Si ça fonctionne bien, c'est dans ce sens-là. Et donc, on va pouvoir euh, établir une relation entre ben, tout, tout ces, toutes ces variations de, de concentration en soluté, puisque finalement, la différence euh, que l'on va trouver au niveau du soluté entre le x et le x plus dx, eh bien, elle, est, elle a un équivalent du côté euh, de l'extrait, et puis évidemment, elle va aussi être reliée à ce flux qui passe d'une phase à l'autre. Alors, on va avoir, donc, si on reprend les notations donc, en débit hors soluté, le grand L des grands X, qui va être égal au grand V des grands Y. Donc, on dit simplement que euh, le soluté qui part de la phase raffinat va dans la phase extrait. Et puis, ça, c'est égal, eh bien, justement, à ce flux transféré. On va faire appel à ce que on vient de réviser là avec le double fil de Whitman. Et donc, on va avoir notre flux volumique, euh, Multiplié par le volume de la tranche, puisque ici j'ai des flux en mol par seconde. Donc, mon flux volumique est en mol par mètre cube et par seconde. Il faut que je le multiplie par un volume. Et ce volume, bah, c'est le volume de ma tranche, donc ω dz, la section fois la hauteur. Alors, ensuite, eh ben, il va suffire de remplacer ce flux volumique par les expressions qu'on vient de revoir. Et donc on va faire apparaître alors donc oméga des Z, je vais le mettre à part. Donc je vais avoir côté raffinat, un grand KR petit a x moins x étoile. Donc ça ça va être égal à mon L dx qui est aussi égal à mon V dy multiplié et donc ça ça va être égal à ce qui se passe si on décrit côté extrait donc à nouveau un oméga dz multiplié par cette fois-ci un grand ke petit a et puis y étoile moins y alors vous voyez que là on retombe dans le, la problématique de la double notation puisque euh, bah, j'ai ici écrit des choses avec des grands x, grands y. Hein, pour rester euh, euh, loin de la, la, des hypothèses, vous, vous souvenez de et puis de soluté diluée, on, on utilise plutôt ces notations-là. Et donc bah, ici, je me retrouve avec des petits x et petits y. Donc bah, je vais devoir retransformer ça donc en utilisant les relations qu'on avait définies euh, précédemment. Donc ici, je vais avoir grand x sur 1 plus grand x grand X étoile, donc moins grand X étoile sur 1 plus grand X étoile. Et puis ici, je vais avoir mon Y étoile sur 1 plus Y étoile, moins Y sur 1 plus Y. Alors, je vais pas détailler la manière dont on va remanipuler ces équations. Vous voyez que ben, j'ai réussi à faire apparaître du grand X ici, j'ai du DX là, je vais réarranger tout ça. Et puis, je vais pouvoir faire apparaître... Euh, une équation différentielle, que évidemment ensuite je vais avoir envie d'intégrer, donc qui va être que dz c'est égal à, alors prenons par exemple le côté raffinage, je vais avoir L, KR la conductance de transfert globale, euh, l'air interfacial, la section de la colonne, multipliée par des grands X sur X sur 1 plus X, moins X étoile sur 1 plus X étoile avec un multiplié ici. Donc ça, c'est égal aussi à euh, la même chose, mais euh, côté euh, comment extrait. Donc je vais avoir grand V sur KE A oméga, et ensuite, je vais avoir un DY sur un Y étoile 1 plus Y étoile moins Y sur 1 plus Y. Alors bah, évidemment, une fois que j'ai écrit l'équation de cette manière... Vous me voyez venir avec mes gros sabots, je vais vouloir intégrer ça. Donc je vais intégrer ça en fait sur l'ensemble de la colonne. j'avais pris une petite tranche, là, ça tombe bien, je vais pouvoir ainsi déterminer finalement la hauteur de la colonne. Et puis euh, si je peux réussir à avoir une valeur moyenne de ce facteur là, eh bien, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale et donc intégrer uniquement euh, ici. Donc Finalement, je vais intégrer entre xn et xa, ici, côté euh, raffinat. Même chose, si j'arrive à avoir une valeur relativement moyenne pour ce terme, eh bien, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale et intégrer ici uniquement entre ya et y1. Donc, on va manipuler euh, ces équations pour pouvoir ensuite euh, bah, essayer de représenter le fonctionnement euh, d'un point de vue de transfert de matière de nos colonnes. Donc, ici, c'est un grand L et un grand V ici. Alors, avec cette expression que nous venons d'établir rapidement, nous allons pouvoir faire apparaître les fameux HUT-NUT. Alors, j'ai repris ici donc, les équations que je viens de démontrer, écrites un petit peu plus proprement. Alors, avec les bonnes notations ici pour les débits hors soluté. Et donc, finalement, si on regarde attentivement les unités, on va se rendre compte que ce terme-là, eh il a comme unité du système international les mètres. C'est une hauteur. Et c'est ce que l'on va appeler le HUT, hauteur d'une unité de transfert. Et cette intégrale, elle n'a pas d'unité, elle est sans unité. Et ça, ça va s'appeler le nombre d'unités de transfert. Alors ici, on est rapporté au raffinat, donc on va leur mettre un petit r en indice pour bien dire que c'est le HUT et le NUT du raffinat. Et donc, on voit que finalement, la hauteur de l'extracteur, c'est HUT, donc côté raffinat, fois NUT, tout simplement. Et exactement de la même manière, on va ici avoir le HUT côté extrait et puis le NUT côté raffinat. Et donc, du coup, la même hauteur, évidemment, il n'y a qu'une seule hauteur à la colonne, hein, c'est aussi égal à HUT côté extrait fois NUT côté raffinat. Alors, grâce à ces expressions, vous verrez dans le module comment on va s'en sortir avec ces intégrales pour essayer de trouver des expressions éventuellement un petit peu simplifiées, mais qui soient calculables facilement. Eh bien, on a une autre manière de déterminer une hauteur de colonne. Donc en déterminant ce HUT et ce NUT, et ensuite en les multipliant, on obtient la fameuse hauteur de notre colonne.